Dans une vidéo précédente, nous avons vu le concept de prémices cachées. Je voulais revenir un petit peu sur quel était le rapport entre ces prémices cachées et euh, ce qu'on peut dire comme bêtises avec des données. Je vais vous donner un exemple euh, basé sur une expérience personnelle. Hein, J'ai juste changé les noms pour pas avoir un procès. Euh, du type de raisonnement qu'on peut voir avec des prémices cachées qui vont contenir euh, des analyses de données ou en tout cas des interprétations qui vont fausser tout l'argumentaire. Alors, on prend un appareil qui guérit les maux de tête avec des ondes, c'est comme des écouteurs, on le met sur la tête et le onde-guérisseur 2000 et va vous régler tous vos problèmes de migraine. Alors, évidemment, quand les gens mettent ce genre de produit sur le marché, on attend une sorte de, de caution scientifique qui vient rassurer le consommateur on trouve parfois des gens pour mettre en place des expériences dans lesquelles ils vont faire parfois les choses assez bien hein, avec des groupes témoins, des groupes contrôle euh, qui, et des groupes qui vont utiliser euh, le, le produit. Euh, et ils vont tester ça sur des personnes qui ont des migraines chroniques et ensuite essayer de tirer des conclusions qui viennent co apporter la caution scientifique dont on a besoin. Alors, typiquement, on peut avoir des arguments comme celui que je vais vous montrer. Une expérimentation randomisée, pour simplifier, on va dire que c'est une expérimentation faite plus ou moins dans les règles de l'art, a montré une diminution de 37% de l'intensité des maux de tête pour les patients qui ont utilisé le honte-guérisseur 2000. Et souvent, ils poussent, d'ailleurs, le vise jusqu'à mettre plus ou moins 12%, plein de petits détails, de chiffres qui viennent tenir cet aspect scientifique. Du coup, conclusion, les ondes émises par l'appareil, donc le onde guérisseur zone, ont la capacité de soigner la douleur. Apparemment, une preuve par 1 plus 1 égale 2. OK. Là, on voit quelle est le prémisse, on voit quelle est la conclusion. Il y a quand même un prémisse caché. Si l'utilisation de l'appareil soulage la douleur, cela veut dire que les ondes qu'il émet ont ce fameux pouvoir de guérison qu'on attribue à l'appareil. Après tout. Tout l'argument de vente. Sauf que, est-ce que ce prémisse est vrai Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre explication pour laquelle euh, finalement on peut avoir une réduction des mots de tête chez les personnes qui ont utilisé l'appareil ben, Moi je trouve qu'il y a un élément qui a été oublié qui est ce qu'on appelle l'effet placebo. Parfois le simple fait d'utiliser un, un appareil, euh, si le, le groupe témoin, c'est-à-dire ceux pour lesquels on ne va rien mettre, euh, on ne leur donne rien, et ben, entre les deux groupes, celui qui a le honte-guérisseur et celui qui n'a rien, on peut tout à fait avoir un effet placebo. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche souvent à l'homéopathie et toutes les expérimentations qui ont prouvé l'efficacité de l'homéopathie, c'est qu'on n'arrive pas à faire beaucoup plus que l'effet placebo. Et donc, à partir du moment où la prémisse est fausse, tout l'argument s'écroule, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout prouvé que c'était l'appareil, en tout cas les ondes de l'appareil, qui euh, guérissaient de, euh, des maux de tête. Donc tout un, très souvent, on oublie des étapes ou alors on les passe un peu sous le tapis et c'est dans ces prémices cachées que des vis peuvent être présents et que vous devez aller les creuser. Donc quand vous avez le moindre doute, vous les explicitez et vous essayez de voir s'il si y a une faille dans une argumentation, dans l'argumentation, à des endroits qui n'ont pas été explicitement euh, proposés par l'interlocuteur.